Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec cette présentation de GTX Invest. Particulièrement, nous allons voir aujourd'hui comment investir, c'est-à-dire comment après son dépôt, vous investissez dans GTX Invest. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors on va sans plus tarder euh... et non je ne vais pas me connecter sur ce compte-ci donc on va se connecter sur le compte euh investisseurs investisseur, quelqu'un qui a investi. Euh, donc, on va se connecter euh, là. Donc, on va faire, euh, on va placer notre investissement. Donc, on a déjà eu à faire le dépôt dans le compte. Vous voyez le montant 5600. Et comme vous le savez, quand tu veux investir, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, parts. Donc, vous voyez le pack gold, il va de 200 à 5000$. dollars Donc, ici, on a jusqu'à 40% par mois, tous les 7 jours ouvrés. Ici, à partir des 5 dollars on a 40% par mois, plus 0,2% par jour. Les retraits se font après, 80, après 30 jours ouvrés. Voilà comme vous pouvez le voir là et le capital il est restitué après 90 jours alors qu'est ce qu'on va faire je réfléchis est ce qu'on va sur le parc début de mois est ce qu'on va sur le parc silver hmm. donc nous sommes en début du mois ah, alors on va aller sur le parc le taxi je trouve tous les jours retrait des gants tous les 30 jours c'est long et donc moi je vais choisir cette option où on va investir 5000 dollars et on va faire un autre bronze donc on va faire deux packs bronze hein. on va faire deux packs bronze un pack à 5000 et un pack à 600 voilà on va faire ça Euh, 5000 vous voyez donc vous cliquez on va reprendre vous vidéo que je faisais le tutoriel voilà euh, quand vous êtes dans votre dashboard votre, euh, votre voilà votre back office quand vous êtes dans votre dashboard vous cliquez sur investir donc vous venez là investir et vous avez cette interface -ci. ensuite vous venez dans investir ici vous cliquez sur ce bouton donc on va aller ici j'ai lu, ici, je mets d'abord le montant. Je vais mettre 5 000. Ici, j'ai lu, vous cliquez, les conditions. Payez avec, depuis mon compte GTX. Total investissement, 5 000. Voilà. Donc, vous voyez, investissement actif, 5 000. Voilà. Mmh, voilà. Mmh. On va placer un autre investissement. Vous voyez que le solde ici, il reste 650. Donc, on va placer un autre investissement à 650. 650 dollars. Donc, deux bronzes. J'ai lu. Qu'est-ce qui se passe euh, voilà, réinvestir. Je sais je sais pas, j'espère que c'est là où on clique. Investir. 650. bon donc là vous voyez j'ai deux investissements qui courent un des cinq mille dollars et un des six mille dollars alors ne l'oubliez pas hein, on est sur euh, du trading euh, sur des plateformes donc euh, comme vous pouvez le voir les intérêts journaliers ça varie les gains varient donc voilà chacun investit au minimum et comme je le dis toujours, un investisseur, c'est celui qui a le goût du risque. Ne soyez pas les investisseurs qui aiment gagner et le jour ils perdent. Voilà, donc on ne dit pas qu'on va perdre, mais on dit, il faut savoir hmm, investir là où vous croyez que c'est le meilleur risque. Alors moi ici, je pense que c'est un bon risque que je prends. Voilà, donc euh, c'est tout. On a placé notre investissement et comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, vous allez voir euh, la liste des investissements ici sur les transactions quand vous voulez voir les bonus journaliers vous allez voir ici vous allez voir ici l'investissement euh, c'est à dire les, les transactions journalières vous allez les voir ici donc tout rapidement je vais me déconnecter pour vous montrer à quoi ressemble l'historique des transactions lorsque votre compte va commencer à tourner vous voyez donc euh, je vais me connecter sur mon compte déjà actif. On va de les captchas, là. Voilà. Donc, quand on vient dans transaction, quand on vient dans transaction, vous pouvez voir ici. Euh, vous pouvez voir ici euh, l'historique des transactions journalières. Ici, quand vous voyez Investment, c'est l'avantage aussi avec GTX, c'est que vous avez 5% euh, de commission sur l'investissement de vos fiuls Donc, la personne que je viens d'inscrire là, c'est un de mes filleuls. pouvait vous pouvez le voir, et de son truc, j'ai gagné 250 dollars de commission. C'est pas, pas mal. Oui. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Ici, vous voyez vos bonus journaliers. Vous voyez là, euh, 1$, euh, l'autre jour, 3$ la journée. Donc, euh, voilà. Donc, ici, c'est l'investissement de, de niveau 2. Vous voyez, ça vous dit tout, en fait. Ça signifie que c'est le fiel de votre fiel ici, qui vous fait gagner cette commission, ici. Donc, ici, c'est le fiel de niveau 1. Là, le fiel de niveau 2. Et le reste, c'est des transactions journalières. Et bonus journalier vous retirez après chaque sept euh, jours comme vous pouvez le voir les différentes dates de retrait quand vous voulez retirer vous venez juste en retrait j'ai déjà fait la vidéo sur comment faire un retrait vous pourrez la voir donc vous voyez que le prochain jour de retrait ici c'est le 6 donc, vous avez les jours possibles de retrait voilà donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à gtx invest n'hésitez pas euh, vous allez voir le lien d'inscription en description de la vidéo allez voir le lien d'inscription de en description de la vidéo et en commentaire. Alors, j'espère que vous avez aimé voir euh, cette vidéo. Vous pouvez voir le nombre de gains que j'ai. Donc, j'ai 393 dollars que je peux retirer très bientôt. Alors, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et j'aimerais bien que chacun me dise depuis quel pays il m'a écouté. Je suis disponible sur WhatsApp pour vous accompagner. Et alors, on se dit à très bientôt. Euh, J'espère que vous n'avez pas oublié de liker la vidéo, de la partager à ceux qui seraient intéressés. Surtout de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification. On se dit à très bientôt pour la future vidéo. Ciao, ciao.